Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, cela fait un an que j'ai publié la première Pause Café. Et ça fait un an que je publie des vidéos plus ou moins régulièrement. Et depuis un an, vous êtes là. Alors merci à tous et à toutes d'interagir avec moi, de continuer de regarder mon contenu et de m'encourager à continuer. Grâce à vous, j'ai énormément de nouvelles idées et envie de m'investir dans encore plus de choses, encore plus de projets. Donc merci de faire vivre cette chaîne. Et merci de me suivre jusqu'ici. Pour fêter ces un an, je vous ai proposé de me poser vos questions et de faire une petite FAQ. Une petite FAQ versaire, du coup, peut-être. Et vous m'avez bien posé des questions, alors maintenant c'est parti pour la FAQ! Tu as dit pas par SMS pour les questions, mais je veux quand même apparaître dans la vidéo. Du coup, tu ferais une exception pour moi Oui. Pourrais-tu un jour nous faire une vidéo où tu nous fais un joli café, comme sur les recettes que tu donnes dans tes émissions Oui. Combien de recettes de café connais-tu 7 ou 8. Ça dépend, parce qu'un y en a un, c'est à la et l'autre, c'est un pumpkin spice latte donc c'est presque pareil à un sirop prêt. Café préféré Le mocha. Oui, le mocha, c'est bien. Peux-tu nous dire ou linker tous les jeux auxquels tu as participé Je ne peux pas tous les dire, pour pas mal de raisons. Ne serait-ce que le premier jeu sur lequel j'ai travaillé en tant que pro, ou au moins en tant que stagiaire, et ben c'est un jeu dont l'éditeur a décidé d'arrêter le développement alors qu'on n'avait pas fini le jeu, et de le reprendre peut-être plus tard, on ne sait pas, en tout cas ils n'ont jamais repris, donc je suppose qu'ils ne reprendront jamais. C'était un jeu pour enfants, c'était super sympa, j'étais level designer et c'était cool. Mais du coup, j'ai eu ce moment d'angoisse, de début de carrière, de « Ah, le premier jeu sur lequel j'ai bossé, et eh ben je peux rien montrer !» Ça arrive souvent. Il y a énormément de jeux dans l'industrie qui ne sont jamais sortis. Des prototypes, des débuts de développement qui sont suspendus, des jeux qui, euh, qui ne sortent pas. Il y a même des histoires de jeux qui ont été finis, qui ne sont pas sortis. À chaque fois, c'est des décisions. Euh, de la hiérarchie, de l'éditeur, ça peut être lié à plein plein de choses le contexte n'est pas le bon, il y a une, y a une upgrade, hardware qui arrive donc voilà, et c'est pas fun mais un des jeux sur lequel j'ai travaillé c'était donc Criminal Case de Pretty Simple sur lequel j'ai été mission designer pendant plus de deux ans donc c'était sympa, c'est un jeu d'enquête pour meurs et c'est un, un jeu d'objets cachés du coup, c'est sympa, je me suis bien amusée et sinon j'ai bossé sur un jeu un platformer sur téléphone, sur mobile, un jeu console, narratif, et après j'ai fait pas mal de game jam, et des petits prototypes d'étudiants, que je montrerai pas, parce que c'est des prototypes d'étudiants. Quel est le jeu où tu as participé que tu aimes le plus Quelle est l'activité que tu préfères faire Ça doit être justement Criminal Case pour le moment. Euh, c'est pas dit que ça change pas avec les prototypes de game jam, mais... Euh... Oui, le jeu en tant que pro sur lequel j'ai participé, sur lequel ça m'a plus plu de travailler, c'était Criminal Case. Et c'est en même temps le jeu sur lequel j'ai travaillé le plus longtemps, donc si je m'étais pas amusée pendant plus de deux ans, ça aurait été dur quand même à vivre. Euh, L'activité que je préfère faire, conceptualiser, le, faire le concept de jeu. J'adore faire des concepts de jeu, écrire des concepts de jeu. C'est partie, ma partie préférée, c'est vraiment la pré-prod où tu commences à avoir l'idée du jeu et à en faire un jeu, et à y réfléchir comme un jeu, éventuellement à prototyper des choses. C'est vraiment la partie que je trouve la plus fan à faire. À combien de Game Jam as-tu participé 4, dont une ciblée essentiellement sur l'écriture. C'est cool. Qui est le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant L'éléphant. L'éléphant, franchement, t'as vu les machins Ton meilleur conseil pour quelqu'un qui essaie d'écrire un jeu textuel C'est pour un ami. C'est bien, ça va être J'ai pas de vrai conseil en fait, parce que bah, ça dépend entièrement du projet. Donc si j'ai un vrai conseil à donner pour les personnes qui veulent faire un jeu textuel ou non, c'est de réfléchir avant à vraiment l'ampleur du projet qu'ils veulent donner, c'est-à-dire euh, à quel point vous avez envie de mettre de l'énergie dedans, à quel point vous avez des moyens à mettre dedans, à quel point vous avez du temps à mettre dedans, et à partir de là, de réfléchir le concept, l'histoire ou le, le développement de ce jeu en fonction de ça. C'est-à-dire que si c'est un jeu sur lequel vous voulez juste euh, être là en hobby, ou, euh, ou si c'est un jeu sur lequel vous voulez vraiment bosser euh, de façon très régulière et très euh, intense pendant une période alors ça va pas être le même concept que je vais vous conseiller d'adapter et selon l'ambition que vous avez mis dedans, là vous pouvez vraiment réduire ou agrandir votre concept et vos idées mais c'est important d'avoir une bonne idée de, des limites que vous voulez vous poser avant de commencer à vous lancer dedans Bien, fixez-vous des limites, c'est important. Quelle est la vidéo sur laquelle tu as préféré bosser pour l'instant J'ai beaucoup aimé celle sur les poulets. Et super focale. Comment trouves-tu tes sujets d'analyse Comme ça Je sais pas, c'est souvent des sujets dont j'ai envie de parler en fait, c'est des sujets qui... Moi, mon traversé l'esprit pendant que je jouais à un jeu ou euh, en repensant à un jeu que j'ai bien aimé ou que j'ai pas aimé, pourquoi Et généralement, je vais chercher pourquoi. Et pourquoi ça va me donner des idées de sujets. Et du coup, je vais faire des listes de sujets. Et quand il y en a un qui me motive, et ben, je vais faire ce sujet-là. en fait. Voilà, c'est des sujets juste que j'aime bien et dont j'ai envie de parler. Et, et pourquoi tu t'es plus dirigée vers le game design plutôt que d'autres professions dont j'y vais pourquoi Pourquoi plus le game design qu'autre chose Parce qu'à la base, c'était pas du tout le game design que j'avais choisi. À la base, j'étais level designer. Je suis sortie de ma formation, je voulais être level designer. Et encore avant, je voulais être graphiste. Web designer. aussi. Et euh, en fait, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai fait des jeux vidéo à la place. Et euh, j'ai eu un diplôme, mais qui était plus level design. Et je voulais trop faire du level design. Et finalement, j'ai pas vraiment fait du level design. Et maintenant, c'est du game design parce que c'est cool, le game design. J'aime bien. Comptes-tu faire des vidéos de compilation de fails rigolo Peut-être. Ça t'arrive souvent de derp et oublier d'activer la prise du son ou simplement d'oublier de record Alors juste avant, <rire> par exemple, j'ai oublié de réactiver le micro. Euh, la dernière bouilloire, j'ai dû euh, j'ai oublié d'arrêter la prise de son que je faisais séparément de la prise vidéo. Donc j'avais une prise de son de 2 heures entre une demi-heure de vidéo. Euh, voilà, souvent. Quelles sont pour toi respectivement les limites du format bouilloire et post café Bouilloire, parce que c'est des limites que je me suis fixées. Donc c'est des limites très claires de euh, « je joue environ une demi-heure, j'essaie de ne pas jouer beaucoup plus, ou, euh, ou alors je coupe dedans mais j'essaie de ne pas jouer trop longtemps, c'est généralement la première fois que je joue au jeu ou une des premières fois, je joue du début, c'est un jeu indépendant en prototype de game jam, enfin c'est que des contraintes qui font que ce ne sera jamais des let's play euh, normaux entre guillemets ou habituels, où je fais extrait de, de moi me limiter et limiter euh, le temps que je vais mettre dans, cette, dans ce projet-là. Et les pauses café, ben, euh, la limite que je commence à ressentir, c'est surtout la limite de temps pour parler d'un sujet à chaque fois. Et euh, c'est un format qui a des limites euh, aussi techniques pour moi. Je ne peux pas faire énormément de choses parce que je ne sais pas forcément de bien les faire. Et je ne sais pas encore comment les faire. Donc euh, peut-être que je ferai autre chose à la place pour parler d'autres sujets. Et aussi, c'est toujours... Euh, ça reste une façon basique d'amener certaines réflexions sur le jeu vidéo. Ou sur des sujets spécifiques au jeu vidéo. Ou des sujets qui peuvent être mis au jeu vidéo. Mais du coup, si je veux parler en plus en profondeur d'un sujet ou d'un détail ou d'un point, la pause café n'est pas adaptée. PTDR, t'es qui Moi. Comptes-tu faire de nouveaux formats en plus de ceux déjà présents sur ta chaîne Oui. Est-ce que tu peux nous parler de tes éventuels nouveaux projets de vidéos, séries, vidéo Oui. Une nouvelle série qui devra arriver, j'espère, avant 2018 sur la chaîne. Juste de mois encore, qui sera ce coup plus personnel et... Euh... Dans laquelle j'ai envie d'établir un peu un dialogue avec les gens et de parler d'expériences personnelles liées aux jeux vidéo et de comment les jeux vidéo peuvent nous toucher différemment. Donc euh, voilà, ça déjà. Et, euh, et j'ai d'autres projets de groupe euh, qui seront probablement sur d'autres chaînes avec des gens cool. Donc euh, stay tuned. Quel âge a ton chat Bientôt 4 ans. Quelles sont les conditions de rémunération de Bastet euh, Beaucoup de gratos et un peu de croquettes. Et une demi-heure de jeu après chaque vidéo parce que sinon on est intenable. Quel est le jeu sur lequel tu as passé le plus de temps Les Sims. Quels sont tes OST de jeux préférés et quels sont tes OST de films préférés Je sais pas. Euh, je sais pas. J'aime beaucoup l'OST de euh, Hot Team Roof en ce moment. Catine Fedora. Catatatoura Fedora. Très sympa. Un peu épaisif, mais Très sympa. Que j'écoute en ce moment. Comme OST de jeu. Et OST de films. Je sais pas non plus. Ça dépend des jours. Mais sinon, j'adore les comédies musicales. Et en ce moment, j'écoute beaucoup à Quels arts t'influencent pour le game design Ciné, littérature, comics Tous. Ceux que je connais, que je maîtrise. Par exemple, le street art. C'est parce que je m'y étais intéressée quand j'étais étudiante en art que j'ai envie de faire un sujet là-dessus. Et euh, Ouais, je fais beaucoup d'histoire de l'art en fait quand j'étais étudiante. Et du coup, bah ça m'influence toujours. Et euh, Que ce soit de la sculpture ou des trucs comme ça. Puis j'adore les comics. Et puis j'ai eu une grosse période de weeb et j'ai adoré les animes et les mangas. Maintenant j'en suis beaucoup moins, mais euh, à l'époque oui. Donc euh, ouais, je pense que tous les arts peuvent influencer euh, les jeux vidéo. Et euh, j'aime bien découvrir de nouveaux trucs, j'aime bien aller voir des expositions et des trucs qui sont pas exposables. Et j'aime bien m'intéresser à tous ces sujets là, donc forcément ça va m'influencer plus ou moins selon les jeux, les projets. Par exemple là je bosse sur un jeu, euh, ça va beaucoup moins m'influencer. L'art classique, on va dire, l'art pictural, ça va beaucoup mon influencer. Les comics, par contre, peut-être. Y a-t-il une des vidéos que tu as réalisées que tu n'apprécies en fin de compte pas et que tu aimerais refaire Probablement la première pause café, qui a été faite vraiment longtemps avant les autres, et euh, ça se voit. Et du coup, c'est dommage, parce que maintenant j'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Donc peut-être. Peut-être qu'un jour je ferai un remake. Le remake HD 2.5 n Knuckles. Tu penses quoi du modding oui. Tes jeux préférés ever et détestés tant qu'on y est Thomas was alone, Tales of Symphonia, Portal 1. Et d'autres que j'aime beaucoup. Mais ces trois-là, ils m'ont particulièrement marqué. Il y en a plein d'autres en fait. J'aime beaucoup No Man's Sky contre toute attente. Et ouais. Donc ça avait problématique. Ouais. Détesté, détesté. Euh... Les jeux que je déteste. Bah il y en a un, Hate Red, justement il porte bien son nom. Je l'aime vraiment pas. Non, vraiment pas. Les jeux que tu aimerais faire, mais tu n'as pas encore fait pour n'importe quelle raison Alors tous ceux qui sont dans ma bibliothèque Steam et auxquels j'ai pas encore joué. C'est parce que j'ai pas le temps et des fois je joue beaucoup trop au même jeu parce que j'aime bien beaucoup. Alors, en ce moment je joue beaucoup à Dead Cells. Alors j'ai plein de jeux à tester. J'aime bien Dead Cells. Qui est le plus fort entre Lémi et Dieu Chuck Norris. Dans une bonne partie des FPS-TPS, on incarne un brave soldat américain débarquant en France pour sauver l'Europe des méchants nazis. Si Hitler avait gagné la seconde guerre mondiale, est-ce que les jeux vidéo nous feraient incarner un soldat nazi combattant les armées anglaises et américaines Probablement. Sauf s'il si y avait eu ensuite une autre guerre pour repousser la domination allemande. Peut-être, mais oui probablement, parce que les jeux de guerre, ils essaient généralement de se replacer du côté des gentils et, et les gentils c'est souvent les vainqueurs en fait, parce qu'une fois que tu es les vainqueurs, et ben, tu dis que c'est toi les gentils donc euh, même si c'est pas toujours vrai, en l'occurrence c'est plutôt vrai, donc ça va dans la vraie réalité mais euh, j'imagine cette réalité alternative et euh, ça me fait un peu mal quand même est-ce que tu penses que dans une réalité alternative à notre monde, il existe une version alternative de Bioshock Infinite Oui, et on peut éclairer des fleurs. Tu préfères quoi entre Batman et Robin et Death Note by Netflix Batman et Robin, de loin. Qu'est-ce qui provoquera la fin de l'humanité selon toi Réponse A, un épuisement des ressources naturelles. Réponse B, l'extinction des abeilles. Réponse C, une guerre nucléaire entre Kim Jong-un et Donald Trump. Hashtag cancer pour tout le monde. Réponse D, une invasion extraterrestre. Pourquoi t'aimes pas Dark Souls, ouin C'est pas que j'aime pas Dark Souls. Je pense que Dark Souls ne m'aime pas. Comment fais-tu pour être aussi fab C'est beaucoup de boulot et surtout beaucoup de paillettes sur les yeux.